Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On se retrouve pour un autre épisode qui fait suite à celui sur l'heuristique et les biais cognitifs et celui de la démarche scientifique, un peu un tome 3. Aujourd'hui je vous propose de creuser un peu plus profondément dans les faits et preuves scientifiques et leur validation et comment mesurer la fiabilité des informations. je vais commencer par une petite clarification. Je ne suis pas là pour vous dire quoi ou comment penser, bien sûr, pour vous dire d'arrêter ou non vos croyances, parce que bah, concrètement, j'en ai pas, c'est pas que je m'en fous. C'est juste que bah c'est pas mon problème. Par contre, j'estime que mon rôle de petit vulgarisateur technique ou scientifique est aussi celui de vous apporter une certaine méthodologie, dirons-nous. Ou au moins des outils. Et c'est justement dans cette optique que vient se positionner cette vidéo. Par contre, pour euh, pouvoir illustrer celle-ci, je peux potentiellement prendre des exemples qui pourraient aller à l'encontre de vos croyances. Ni voyer, ni moquerie, ni agressivité, ni quoi que ce soit d'autre. Bon, c'est ok pour vous. Je vais sortir une très belle illustration claire et qui nous vient donc de Covid Fédération. Que je vais mettre ici. Vous trouverez bien sûr le lien euh, bah, dans la description de la vidéo. Cette illustration est une échelle de niveau de preuve. Et on va la regarder ensemble, tout simplement. Notre illustration est séparée en deux grosses parties. Les indices de fiabilité faible et les preuves de fiabilité forte. Commençons par le début, c'est-à-dire bah, la preuve la moins fiable, le bon sens. Extrait. ils dans les conversations Pour donner un semblant de prestance il démonte toute démonstration Car, voyez-vous, c'est juste une question de bon sens C'est juste une question de bon sens C'est juste une question de bon sens J'entends bon bon déjà les râleurs du fond qui commencent à grogner euh, Attention, je ne dis pas que le bon sens n'est pas utile Je ne dis pas que le bon sens n'est pas important Les deux avec un Z, bien sûr Je vous montre qu'il est considéré en tant que preuve et uniquement en tant que preuve, comme étant quelque chose de non fiable. Si votre bon sens ou votre intuition vous fait penser que, je sais pas aller, les avions volent grâce à une surpression sous les ailes et un effet de portance, eh ben je suis désolé, mais ce n'est pas un niveau de preuve fiable et suffisant. Oui, vous avez peut-être raison, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cet exemple, mais non, votre niveau de preuve n'est pas suffisant. Vous saisissez bien la différence entre le vrai et le prouvé. Un peu plus haut que le bon sens dans l'échelle de niveau de preuve se trouve la rumeur. Alors, celle-là, elle pique, surtout chez nos chers amis complotistes. On s'approche du témoignage, sauf qu'il est indirect, mais alors indirect de chez indirect. Euh, on m'a dit que, je sais pas, allez. Avec l'accent du Finistère Nord ou l'accent briste, On le tente comme ça, allez. Ah, bah... c'est quoi mignon Ah, la Covid est sera apparue via le jus de chaussette d'après-match du club de foot de Cernan, quoi. Voilà. La rumeur, et l'accent, est le terreau de tout bon couplot qui se respecte. Un peu plus fiable, légèrement. Au niveau de l'échelle de fiabilité d'une preuve, la fameuse et très connue sagesse populaire. Alors ça là elle a le dos large, car oui, c'est bien connu, tout le monde fait comme ça, donc c'est forcément prouvé. Couplé à un biais du survivant, je vous laisse aller voir dans la vidéo des biais cognitifs, je trouve que le combo est juste fatal. Je ne vais pas plus creuser ce niveau de preuve, il est, je pense, assez clair comme ça. Si vous avez des exemples à ajouter, je vous invite très fortement à en mettre en commentaire, c'est toujours très drôle à lire. Et puis tiens, d'ailleurs, abonnez-vous. Et puis mettez un pouce. Et puis voilà. Type de preuve suivant, qui est l'argument préféré, entre guillemets, des spécialistes en ésotérisme. Le témoignage. Autant d'un point de vue de preuve juridique, le témoignage a sa place, hein autant que dans les autres domaines, bah, un petit peu moins. On n'est pas à zéro non plus sur l'échelle des niveaux de preuve. Mais hélas, beaucoup vont, sur un simple témoignage, croire à certaines choses ou, pire, déclarer certaines pratiques comme étant prouvées. Alors par contre, sur certaines pratiques, le témoignage peut être un juste exemple d'effet placebo. Quelqu'un à qui on a à poser les mains sur le crâne, ça y est, les migraines sont terminées, et bien, son témoignage sera celui qui dit que la position des mains fonctionne. Voilà. Le témoignage est aussi pour certains un simple mensonge, voilà, clairement, qui va permettre, d'une certaine façon, d'intégrer un groupe ou une communauté. Du genre, par exemple, euh, oui, j'ai déjà entendu parler des morts. Histoire de se faire accepter par euh, les voyants du coin, on va dire. Vous devez cependant garder en mémoire que le témoignage n'est pas une preuve fiable. Dans notre échelle de preuves vient une que je trouve assez traître, quelque part, c'est euh, la parole d'expert. Alors attention, hein, euh, on parle d'experts dans son domaine. Un expert par exemple en mécanique des fluides qui vient donner sa parole sur le traitement contre les hémorroïdes, ça ne compte pas, c'est de la triche. On pourrait penser que la parole d'un expert dans son domaine suffit. Eh bien non. Un professeur en informatique par exemple, spécialisé dans les IA, qui vient vous dire que l'IA est capable de savoir si vous êtes malade à partir d'une photo, eh bien vrai ou pas vrai, perso j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas une preuve Fiable. Certes, on monte de niveau, mais tout expert qu'il soit, cet expert doit impérativement fournir des preuves réelles et fiables et on verra comment par la suite. Et puis non, je ne vais pas parler d'hydroxychloroquine, on en a aussi assez dit sur ce sujet. Ça c'était pour les preuves considérées comme étant non fiables. Et quand on voit malheureusement le nombre de faux débats euh, dans plein de domaines hein, différents qui utilisent ce genre d'argument, personnellement, ça me fait un petit peu peur des fois. Fort heureusement, des niveaux de preuves plus fiables existent. Mais alors je répète que ben, ce que j'ai dit au début, hein, on n'est pas dans une notion de vrai ou de faux, de raison ou de tort, mais bien de fiabilité de la preuve apportée. C'est important. La publication scientifique, celle-ci est faite dans une revue qui est un support permettant la diffusion de découvertes et d'informations. La publication dans une revue se fait en plusieurs étapes. Un article est soumis, il est par la suite évalué via un comité de relecture qui va par la suite accepter ou refuser l'article. Et là encore, c'est pas aussi binaire. Il peut très bien accepter sous réserve de modifications mineures ou majeures. Des revues, il y en a de plusieurs types. Spécialisées comme euh, Ecoscience ou euh, The Lancet, euh, rédigés par des chercheurs, généralistes ou interdisciplinaires, comme euh, par exemple la revue Nature ou Science, ou encore des revues professionnelles, comme Programmer, avec des articles qui vont être rédigés par des spécialistes. Toutes les revues n'ont pas la même fiabilité, vous vous en doutez bien, et hum, certaines d'entre elles n'ont pas forcément le meilleur système de vérification, surtout quand il est pécunier. Voilà. Au-dessus de la publication scientifique en matière de fiabilité de preuve vient quelque chose que je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur la démarche scientifique. Je veux parler bien sûr de la reproductibilité de l'étude. Et des expériences autour, bien sûr. Une étude fiable doit être vérifiable et reproductible par d'autres et produire des résultats identiques ou cohérents dans les conditions identiques ou cohérentes. Je ne vais pas m'éterniser sur ce niveau de preuve, je vous propose d'aller plutôt voir apparaît celle-là, la vidéo précédente, pour en savoir un petit peu plus sur ce point-là. Presque tout en haut de l'échelle de niveau de preuve, donc autant vous dire que on commence à être bien niveau fiabilité, hein, nous avons les méta-analyses. Alors les méta-analyses, vous en avez déjà peut-être entendu parler dernièrement avec les différentes propositions de traitement contre la Covid. Une méta-analyse, est une analyse qui va compiler et synthétiser les résultats de différentes études publiées. La méta-analyse permet de faire une analyse plus précise sur un nombre plus grand de données du fait des différentes études. Avant de pouvoir effectuer la méta-analyse, il va falloir prendre en compte quelque chose. Les études qui vont être incluses dans la méta-analyse doivent être sélectionnées de manière très très rigoureuse. Il va falloir faire une sorte d'écrimage où les publications sans rapport direct à la problématique vont être mises de côté et ne seront gardées que celles en rapport direct et, bien sûr, correspondantes aux critères voulus. Comme par exemple une pathologie, une population ou une méthodologie. Seront aussi écartées les études non fiables pour raison de méthodologie douteuse. Une fois la sélection faite, les données sont extraites, standardisées et présentées. En gros, hein, bien sûr. La méta-analyse a beau être euh, dans les preuves les plus fiables, elle n'est pas à l'abri d'un biais très connu des chercheurs, le biais de publication. Celui-ci consiste en le fait que les études ayant des résultats statistiquement significatifs ont plus de chances d'être publiées, plutôt que celles avec des résultats statistiquement euh, moins significatifs, voire des résultats négatifs. Et c'est une problématique que les chercheurs connaissent. Le niveau de preuve le plus fiable après la méta-analyse et après tous les autres niveaux de preuves, du moins d'après notre échelle, est le consensus scientifique. Pas de de mots. Attention par contre, le consensus scientifique n'est pas une preuve en soi ou un argument, mais une sorte de prise de position ou un jugement collectif, basé lui par contre sur des preuves scientifiques, des méta-analyses et tout ce qui va avec. Il n'implique par contre pas que 100% des scientifiques soient d'accord. Des consensus scientifiques, il y en a plusieurs, hein, certains plus médiatiquement remis en cause que d'autres, comme par exemple en matière de climat, sur le réchauffement climatique. Encore une fois, le consensus scientifique n'est pas dans le vrai ou le faux, et c'est même très important que les scientifiques continuent de remettre en question et essayent de réfuter des sujets qui sont validés par consensus scientifique. Ça peut permettre de continuer à faire progresser le sujet, comme ça peut permettre de faire venir d'autres théories plus complètes. Voilà, c'était une présentation d'une échelle parmi tant d'autres de fiabilité de preuve. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un sujet, polémique ou pas, n'hésitez hein, surtout pas à revenir sur cette vidéo ou sur l'échelle que vous trouverez en lien et de venir vérifier, juste vérifier le niveau de fiabilité de la preuve apportée. Encore une fois, je tiens à redire que je ne suis pas là pour parler de vérité, ni de dire que la rumeur est forcément fausse, mais juste pour vous montrer qu'elle n'est pas fiable et vous donner des outils. Comme toujours Eh oui, comme toujours Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, d'ailleurs je vous ai demandé de le faire, j'espère que vous l'avez fait, et la partager sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Mastodon, Diaspora, Reddit, voilà. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, continuez à chercher à comprendre pourquoi fonctionnent les choses et comment. A bientôt